Pendant cet épisode, on a vu Thorfinn qui a raconté son sombre passé à Einar. Bienvenue sur cette review de l'épisode 4 de la saison 2 de Vinland Sega qui a repris du coup sur le moment où il y avait le serpent qui était venu, parce qu'on s'en rappelle, hein, il y avait le, le renard qui était en train de Hadgar Thorfinn, le pauvre. Lui, il se faisait, il se prenait plein de coups, il avait rien demandé. Le serpent, il arrivait, il a calmé tout le monde clairement. Il leur a tous mis un coup de pression, tous y, ils avaient peur. Et en plus, en même temps, du coup, il a pu sauver Thorfinn parce que Thorfinn, frérot là, je pense qu'il allait peut-être le tuer. Et donc le serpent, il avait dit à Thorfinn de pardonner aux autres parce que lui, c'est leur chef, tu vois. Et on a pu voir aussi Thorfinn et le serpent qui est en train de se présenter, tu vois il lui a dit son nom, machin. Mais un, par contre, un moment, le serpent il a regardé Torfine avec un regard. Et en plus, carrément, Thorfinn lui, ça l'a fait réagir parce que ça l'avait pensé à Askelad Et c'est comme en plus, je disais à la dernière review parce que je disais ça se voit le serpent il va devenir un personnage important ou alors il, il un truc, tu vois ça se voit ça va être un, un personnage qui sera développé. Et bah oui parce que si déjà là Thorfinn il, a, il dit qu'il dégage la même chose que Askelad c'est que c'est un personnage de fou franchement. Et là du coup le serpent il a tenté de lui mettre un coup et Torfine il a mis un coup de pied au serpent. Après il s'est remis en garde et tout et le serpent il a répondu ah tu vois donc finalement tu tiens à la vie. Et c'est vrai du coup finalement parce que quand même, il a réussi à faire réagir Torfin Parce que avant, quand c'était le, le renard là qui je sais pas quoi. Lui, il lui mettait plein de coups. Aucune réaction, même carrément. Il lui disait, tu peux me tuer. Mais juste laisse Aynar en vie. Tu vois, c'était pas pareil. Il donnait pas trop à la vie et tout. Mais là, j'ai l'impression que en fait, c'est grâce au fait que soit, tu, tu vois, il lui fait penser à Ascalade. Parce qu'Ascalade, avant, c'était sa raison de vivre. S'il voulait vivre, C'est juste pour se venger de, de son père. Et du coup, attaquer Ascalade. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'en en fait, il a un peu ravivé la flamme en Thorfinn Et c'est pour ça que, du coup, il, il a retrouvé une raison de vivre. Mais ça, j'ai pas exactement compris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là... Il a vraiment eu un impact important parce que si Thorfinn il a pu réagir Il s'est mis en garde et tout Il, clairement, il, il est le combattre hein, clairement Là il, il a pris le truc au sérieux quoi Et Thorfinn en plus il était surpris quand le serpent il lui a dit Ah finalement tu tiens à la vie Parce que du coup il s'est rendu compte qu'il y a une partie de lui qui tient à la vie Et tu sais Il était un peu, un peu perdu et tout Parce que lui en plus même pour lui Tu vois Il s'était complètement résigné Il tenait plus vraiment à la vie Juste il travaillait Mais il avait pas d'objectif Ni rien Tu vois c'est juste il, il vivait mais pour vivre Et Thorfinn en réalisant ça Il s'est demandé Oui certes là t'es en train de me dire que j'ai envie de vivre Mais vivre pourquoi Et c en fait ça c'est vraiment intéressant Parce que du coup Torfin normalement ça a raison de vivre c'est Askeladd machin sauf que là vu que Askeladd il a perdu la vie à la fin de la saison 1, il avait plus aucune raison de vivre et peut-être que du coup il en a une autre finalement mais qu'on connaît pas ou alors c'est juste le fait que il veut vivre mais il se le cache à lui-même ou... ou je sais pas mais tu vois parce que là cette saison c'est un peu une, une forme d'introspection de Thorfinn c'est-à-dire que lui-même il est en train de découvrir est-ce qu'il veut vraiment vivre comme il disait le serpent en fait lui-même il se connaît même pas mais du coup après ça les deux ils se sont calmés et le serpent il a mis un gros coup de pression au mercenaire il leur a dit si vous recommencez je sais plus je crois leur a dit si vous recommencez vous pourrez même plus manger parce que je Briser la mâchoire ou un truc comme ça, bref, un coup de pression. En plus, quand on le voyait, ça se voit. Et ils ont tous eu peur. De toute façon, on a vu sur leur visage, hein, ils ont tous flippé. Et du coup, après ça, on a vu Thorfinn qui se faisait soigner par Patel. Et Patel, on se rappelle de lui, il était là au début de l'épisode 2. Tu vois, quand, quand le maître est, train, il est en train de présenter à, à Inar il lui montrait Voilà, là c'est Torfin là c'est Patel. Et Patel, du coup, c'est un mec qui a racheté sa liberté en travaillant, mais qui reste quand même avec Ketil. Et franchement, lui, ça se voit que c'était vraiment un bon parce qu'en plus, il avait dit du coup à Torfin que ses blessures elles sont pas très graves et tout. Et tu vois, quand il avait soigné, parce qu'il avait mis une espèce de pommade ou, ou de je sais pas Quoi, mais bref, Einar il lui a dit qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Et lui il a dit non, vous inquiétez pas, pas besoin de payer. Parce que lui en fait, c'est sa responsabilité de prendre soin d'eux, tu vois. Et ça se voit que c'est vraiment un bon franchement Patel. C'est un mec âgé. Mais pour moi, vous voyez ça, c'est le il y a deux types de vieux. Les vieux aigris, les vieux qui aiment pas les jeunes, je sais pas quoi. Et les vieux, ils sont qui sont graves gentils, qui limite, c'est ils vont voir des jeunes, ils leur passent à manger, leur passent des bonbons, je sais pas quoi. Tu vois, ils sont gentils avec eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la nuance entre les deux. Et ben bah, lui, j'ai l'impression pas tel c'est le type de vieux qui est vraiment ultra sympa et qui, qui aime bien les jeunes, tout ça et vraiment franchement c'est vraiment un bon patel je l'aime trop et même carrément patel il s'est excusé de pas avoir pu venir à temps mais ça par contre non c'est abusé c'est vraiment un niveau de gentillesse suprême tu vois quand tu fais du bien mais tu t'excuses de pas en avoir fait assez c'est un niveau de frère non ça c'est une dingue carrément il a même pas à s'excuser et patel il leur a dit qu'ils peuvent aussi remercier arnaid parce que elle en fait quand elle a vu du coup qu'ils bah, tu sais, se sont fait choper par les... les mercenaires elle a direct foncé vers lui pour le prévenir en plus carrément on a vu la réaction de heinard de il, était... il a fait une tête pour dire que vraiment il était redevable tu vois et franchement arnaid j'ai l'impression que ça va être un personnage qui, qui fait partie de protagoniste parce que je pensais que ça allait être un personnage plutôt secondaire qu'on voit vite fait et tout mais là à force de la voir j'ai l'impression qu'elle aura une importance parce que là avec le truc du puits tu vois elle se rapproche de plus en plus de Einar et Patel à côté il continue d'être encore plus gentil tu sais qu'il était gentil depuis tout à l'heure mais il a offert une tunique à Thorfinn parce que la scène elle est complètement déchirée et en vrai franchement c'est vraiment un bon Patel et Einar face à tout ça il a remercié Patel tu vois normal et il a demandé à Thorfinn de, de le remercier mais Thorfinn lui il parlait pas il disait rien du tout et carrément il forçait tu sais il lui disait vas-y remercie-le maintenant Patel il a dit vas-y c'est pas grave de toute façon Thorfinn c'est pas un mec très bavard et tout et... Et en plus on voyait Thorfinn il était un peu confus il ne savait pas quoi penser il savait pas quoi dire et là par rapport à avant je trouve que Einar il commence à retrouver la vie tu vois parce que par exemple l'autre fois tout à l'heure avec le serpent quand on voyait son regard c'était pas un regard vide comme d'habitude parce que pendant ces premiers ces premiers épisodes de la saison on voit qu'il avait un regard vide tout le temps là avec le serpent c'est pas un regard vide c'est un regard euh, c'est limite énervé choqué et tout là avec euh, Patel et Einar c'était un regard un peu confus tout ça donc franchement là on voit que Thorfinn il commence à, à retrouver limite à retrouver goût à la vie et peut-être que le serpent c'est le personnage qui va le faire retrouver goût à la vie justement mais après tout ça, Thorfinn il est parti. Et Nard il lui demandé euh, où est-ce qu'il va. Et Thorfinn il a dit qu'il part à la forêt et que ses blessures, c'est rien du tout. Mais quand même, c'est une dinguerie. Un mec, comme Thorfinn frère, là, il a frôlé la mort. Il, il est blessé, il est blessé, attends, à l'oreille, au bras, euh, à la jambe, au ventre. Euh, bref, c'est déjà trop, frère. Et il a frôlé la mort. Et là, quand même, il va retourner au travail comme ça. Et il, il est vraiment un mental de fou. Parce qu'il se dit que c'est rien du tout et qu'il a toujours les capacités pour y aller. Donc franchement... Giga franchement vraiment Thorfinn Giga tchad Et Enar, du coup il a rejoint Thorfinn et quand ils sont arrivés à la forêt, Yenar qui demandait à Thorfinn est-ce qu'il a déjà fait la guerre et donc Thorfinn il a répondu oui. Est-ce qu'il a déjà tué des gens? Thorfinn il a répondu oui. Et il a demandé à Thorfinn combien il a tué de gens et Thorfinn il a répondu à quoi bon le savoir. Mais en vrai ça c'est aussi aussi d'un côté pour dire il peut même pas compter tu vois. Pour moi il y avait un, peu un, un double sens. D'un côté bah ouais, effectivement à quoi bon le savoir frère. Il a tué des gens mais faut pas, pas non plus chercher à, à, à retrouver le truc. Enfin c'est que ça sert à rien de savoir combien de gens il a tué. Mais aussi de l'autre côté c'est pour dire il en a tué tellement qu'il pourrait même pas savoir. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, La Torfin il explique son sombre passé. Il explique que depuis qu'il a 5-6 ans, en fait, il est sur les champs de bataille. Et il a tué tellement de gens qu'il pourrait même pas le compter, tu vois. Et il a dit à Enar du coup, maintenant, est-ce que tu vas me mépriser Maintenant que tu sais que j'étais un soldat, que j'étais un combattant et tout. Et Enar on a vu sur son visage qu'il commençait à s'énerver, tu vois. Mais il a rien dit, hein. Juste, il, il a fait une tête, il, il commençait à s'énerver. Et ça, c'est le début, parce que du coup, au fur et à mesure, on a vu les, les différentes choses qui ont fait qu'il s'est énervé contre Torfin Et là, je trouve que l'interaction, elle est ultra intéressante, tu vois. Parce qu'on a les deux facettes de la guerre. D'un côté, on a des victimes qui ont rien demandé. Et dont, bah, tu perdu sa famille, il a perdu son village, tout ça. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, bah, qui a fait tout ça, mais qui en même temps a été un peu forcé, mais, mais de l'autre côté, c'était de sa pleine volonté. Donc, Thorfinn, c'est un peu des deux, mais Thorfinn, c'est plus du côté de, de l'attaquant. Et donc là, il se remet en question, parce qu'il s'en rend compte. Et c'est pas un, un, un débat qui a raison entre les deux. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ou quoi Non, les deux-là, ils sont d'accord sur le fait que c'était une mauvaise chose et que Thorfinn, il a eu tort de, de tuer tous ces gens. Oh, pas mal le jeu de mots, Thorfinn, il a eu tort. tort, Torfinn, tout ça. Mais la nuit tombée, on a vu Torfinn qui est en train de dormir. Et à côté, on a vu Einar qui, lui, il est en train de repenser à, à tout à l'heure quand Thorfinn disait que c'était un guerrier depuis qu'il est petit et tout Et en même temps il repensait à quand son village il s'était fait envahir il s'était fait piller il y avait du feu partout il y avait plein de gens qui meurent donc tu vois il, il repensait à ça et il commençait à s'énerver et il s'est levé il a repensé à Thorfinn qui disait qu'il sait même pas combien de gens il a tué Carrément il pourrait même pas le compter et tout et là il a vraiment commencé à s'énerver tu vois et on voit au fur et à mesure sa, sa rage qui, qui monte et on a vu que sa rage était la même qu'à l'épisode 1 quand il a vu sa mère et sa soeur qui étaient mortes devant lui et en plus il se faisait traîner là par les mecs et il devenait fou de rage. et là c'était la même rage tu vois parce que en plus il repensait tu vois, enfin ce que je veux dire. Il repensait à tout ça et il se disait que là, il a le responsable. Enfin, c'est pas le responsable de façon directe, mais quelqu'un qui a fait les mêmes choses. Et il a regardé Thorfinn qui dort et il a commencé à l'étrangler. Et pendant ce temps, du coup, Thorfinn il commençait à faire un rêve où c'était lui, plus jeune, qui combatte plein de soldats, tu vois. Des soldats en plus qui, qui étaient plus grands que lui, qui voulaient le tuer, qui avaient une, une haine contre lui et tout. Mais tu sais, c'était un rêve un peu sinistre, tu vois. Une ambiance terrifiante. Et après, du coup, Enard, finalement, il a lâché Thorfinn Et Thorfinn dans son rêve, lui, c'est tu sais, parce qu'il est en train de trancher les ennemis et tout. Et là, il a tranché et au final, l'ennemi qu'il a tranché, c'est devenu la grande qu'on voyait à l'épisode 1, enfin à la saison 1, pardon, parce qu'on s'en rappelle, il y avait une grand-mère qui l'avait pris, qui l'avait gardé et tout, et au final, après, elle a vu que c'était juste un éclaireur qui était venu, et pendant tout ce temps, tu sais, elle était avec lui et tout, c'était un jeune, elle disait que, tu sais, elle était contente parce que elle lui a rappelait son fils qui était mort, et après, au final, elle l'a vu, elle a vu que c'était un guerrier, et, et en plus, on a vu sur son visage, elle a commencé à pleurer et tout, lui aussi, il était triste parce qu'il voulait pas qu'elle le voit comme ça, et du coup, là, il a, bah, pendant son rêve, en fait, il a tranché cette grand-mère, et là, il s'est réveillé direct, tu vois, il a, il a commencé à crier, enfin non, il s'est pas réveillé, mais il criait dans son sommeil, et Hénard, il l'a et en se réveillant, tu vois, il, il commençait à se calmer et tout. Il a demandé à Inard pourquoi, tout le temps, quand il fait un cauchemar comme ça, il crie dans son sommeil et tout. Et il le réveille. Et en plus, on voyait Inard, lui, il est en train de, de regarder de l'autre côté. Il a fait une tête parce qu'il était vraiment énervé, tu vois. Mais quand même, par rapport à avant, quand il l'étranglait, là, il avait repris son calme. mais franchement, c'est une dinguerie quand même qu'il essaie de l'étrangler parce que, en fait, c'est tellement significatif de la vengeance. Parce que, en fait, regarde, là, ça représente quelqu'un qui s'est fait piller, piller son village deux fois et dont sa famille est morte à cause des guerriers qui se venge contre quelqu'un qui, pendant plusieurs années, a tué. Énormément de personnes, et tu vois, c'est un peu une vengeance, mais plus significative. Et Thorfinn il avait dit qu'il a passé sa vie à tuer, et finalement, quand il y repense, il vaut pas mieux que ceux qui ont pillé le village de Einar et qui ont, qui ont tué sa famille. Parce qu'on se rappelle aussi Einar l'autre fois qui exprimait son mépris envers les guerriers, car en plus il avait dit il considère que c'est des bêtes sauvages, mais qui ont juste une peau humaine. Et là, du coup, Einar pendant qu'il était en train de penser, il repensait au moment où Thorfinn il disait qu'est-ce que la vie a apporté de bon, tu vois, parce qu'en plus on se rappelle hein, avec la lueur bleue, tout ça, et il demandait qu'est-ce que la vie apporte de bon, en fait, tout simplement. Et Einar il regardait Thorfinn avec un regard vraiment énervé, et les deux ils disaient, rien mais il y avait une conversation tu vois parce que son regard ça veut dire tu mériterais que je te tue mais mais là je me retiens tu vois et en même temps torfine son regard il, il, il voulait dire euh, tu vas te venger on dirait c'était il était prêt à être la victime en même temps tu sais recevoir son sort et franchement c'est bien parce qu'encore une fois comme les deux autres fois tu vois comme avec le serpent et comme avec patel il, il commence à réavoir un regard qui est vivant tu vois là quand, quand il regarde c'est vivant et ça exprime quelque chose et c'est pas comme avant son regard vide qui exprime rien du tout juste ouais, je travaille je mange je dors et il, il, il, sa vie elle valait rien enfin elle avait aucun sens alors que là maintenant tu vois depuis qu'il y a Enar et le serpent et tout là c'est différent et là Enar, il a repensé au moment où Thorfinn il disait qu'est ce que la vie apporte de bon et il a chopé Thorfinn par le t-shirt et il lui a dit que s'ils sont en vie là c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pendant des, des générations et des générations pour qu'ils puissent avoir une, une destinée qui puissent survivre et la vie elle a de la valeur parce que tous ces gens qui se sont battus pour qu'ils puissent vivre et en vrai d'un côté il, il a raison tu vois parce que il y y a tellement de gens qui ont fait tout leur possible et qui ont beaucoup souffert pour qu'ils puissent avoir une descendance, qui ont fait beaucoup de sacrifices, tu vois, pour leur descendance, que il ne peut pas se permettre de dire que sa vie, a vaut rien. Mais de l'autre côté, c'est comparable au droit de vote, par exemple, tu vois, parce qu'il y en a plein qui disent il y en a qui se sont battus pour le droit de vote, pour qu'on puisse voter et tout, on se doit de voter, et pourtant, tu sais, les gens qui ont le droit de vote, ils n'ont pas forcément envie de voter parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois, y a, y a, ils n'ont pas de raison de voter, et ben, ça peut être pareil avec la vie, tu vois. Il y en a certains qui considèrent qu'ils n'ont pas de raison de vivre, et même si ça, leur vie, comme le vote, tu vois, ça vaut beaucoup, ils n'ont pas de quoi l'exploiter Et du coup, c'est c'est ça, ça qu'il considère que, que bah ça vaut rien finalement. Mais du coup Enar, il avait déjà torfune, ça va, c'est pas comme si c'est lui qui avait tué sa famille et qui avait pillé son village et tout. Et après il s'est calmé, il est parti s'allonger. Mais en vrai, si, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait. Mais je pense que justement c'est ça qui a fait que du coup il a pu se retenir. Quand même il l'étranglait et tout, il s'est dit que c'est pas lui qui l'a fait de façon directe, tu vois. Donc euh, se venger ça apporterait rien. Et peut-être que justement, ah mais attends, attends, j'y repense. Mais peut-être que pendant cette saison, on aura. Parce que là, cette saison elle était assez orientée sur le sens de la vie, tu vois. Est-ce que la vie, quelle est la valeur de la vie, est-ce qu'elle elle mérite d'être vécue, etc. Peut-être qu'on aura aussi une réflexion orientée sur la vengeance Parce que Thorfinn pendant toute sa vie il voulait se venger Et là tu vois quand il s'est résigné Maintenant que son objectif il est, bah, il est foutu tu vois C'est là qu'il prend du recul Et du coup il a une leçon à tirer Et peut-être qu'il peut offrir cette leçon à Einar Qui lui aussi veut se venger Parce qu'en plus clairement bah, s'il voulait étrangler Thorfinn C'est que clairement il voulait se venger de... des gens qui ont pillé son village etc Et franchement comme je disais l'autre fois Leur relation elle est hyper intéressante Parce que ça apporte des points de vue différents différents, différents points de réflexion etc Donc franchement ça je kiffe trop Il y a vraiment des, des chose ultra assez intéressante pour cette saison. Et c'est plus le même Villan Sega qu'avant maintenant. C'est un Sega beaucoup plus beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi, tu vois. Et ça, franchement, c'est bien. Parce que ça, tu vois, par exemple, ce que j'aime bien aussi avec les œuvres psychologiques et tout, c'est les œuvres matures qui. Des questions intéressantes sur notre vie, c'est que ensuite. Tu sais, quand t'as fini l'œuvre, tu peux toujours y réfléchir, tu peux toujours y penser. Tu sais, c'est pas tu l'as vu, hop, après c'est fini. Tu sais, il y a toujours des choses auxquelles tu peux penser. Et dans ton quotidien, tu peux faire des liens avec cette œuvre. Et je pense que ça va être pareil pour Vinland Saga tu vois. Imagine un mec qui te fait un truc, tu veux te venger, tu te dis non, finalement, je suis pas comme Thorfinn, je vais pas faire la même erreur que Thorfinn dans le passé. Thorfinn lui, il a fait l'erreur et il s'est corrigé. Mais faut que j'apprenne de l'erreur de Thorfinn. Tu vois, ça que je veux dire. C'est que ce genre d'œuvre, elle peut vraiment être utile en vrai au quotidien. Et Thorfinn, il a remercié Einar de l'avoir réveillé. Et ça, franchement, c'est un double sens de fou. Parce que c'est à la fois le fait qu'il l'a réveillé de son cauchemar. Tu vois, parce qu'il était en train de crier dans son sommeil et tout. Einar, il l'a réveillé. Mais aussi, il l'a réveillé parce que, tu sais, il était, il était inconscient par rapport au sens de sa vie. Il, s était, il était pas conscient de, de ce qu'elle vaut par rapport à la vision de Einar. Et du coup, c'est aussi une façon de le réveiller parce qu'il lui a fait une leçon d'un côté, tu vois. Einar, il a répondu qu'il aurait pas pu tenir la nuit avec ses cris et tout. Et franchement, Einar, ça veut dire, là, il a vraiment pris le choix de l'humilité parce que, du coup, tu sais, il y a un double sens. Et lui, il a répondu au sens propre. C'est juste au sens avoir réveillé parce qu'il criait tout ça. Et du coup, Einar, c'est un mec vraiment humble. Et franchement, c'est un bon Einar aussi. Même si tu vois, là, il a tenté d'étrangler dé Thorfinn et tout Mais d'un côté c'est compréhensible Parce qu'il y, y a tout un truc derrière Il y a Plein de sentiments, aussi le fait que, en fait, quand on voyait sa colère, quand sa mère et sa sœur elles sont mortes devant lui, c'est compréhensible un peu d'un côté. Et après tout cet épisode de folie, avec plein de choses ultra intéressantes, avec du coup une réflexion avec Thorfinn et Einar, à la fois on a vu Knut qui était. Euh... En vrai comment on l'appelle Knut Knut Je sais pas, bref, on a vu Knut qui était sur un cheval pendant la nuit et on le voyait avec un plan, franchement. C'était vraiment incroyable parce que, du coup, là, quand on l'a vu, ça voulait dire qu'il va être réintroduit à la saison. Et si c'était un peu pour dire euh... Coming soon, tu vois. En fait, il, il arrive bientôt. Et là, on va bientôt le revoir du coup et franchement ça va être bien parce que la plupart des personnages de la saison 1 en vrai on les a pas revus hein. on a vu le leif à vite fait euh, au premier épisode quand il a croisé Einar mais à part ça frérot on n'a pas retrouvé knut on n'a pas retrouvé torkel on n'a pas retrouvé euh, y a qui d'autres, bon en vrai c'est ça hein. c'est juste eux les personnages principaux et du coup je pense qu'ils vont être réintroduits parce que quand même c'est des personnages importants et même en plus on voyait ormar qui disait il a envie de combattre avec les, les combattants de knut ou un truc comme ça tu vois il a parlé d'eux donc tu sais il y a un petit clin d'œil là on voit un plan donc je pense que quand même c'est pas des personnages qui vont être laissés à l'abandon et vont être exploités parce que franchement j'ai envie de revoir Torquel oh mais oui ça va être une dinguerie Torquel le mec c'est l'archétype du mec gros qui est fort qui se bat et qui est con limite un, un gorille frère et là on va le voir imagine qui interagit avec Torfin qui lui a complètement changé c'est un mec ultra mature qui est plus dans Torquel en fait carrément c'est un mec ça il prend du plaisir à combattre alors que là Torfin lui va vouloir éviter le combat il va vouloir être plus dans, dans une philosophie différente tu vois et franchement du coup je suis pressé de les revoir vraiment j'ai envie de revoir torkel knut et je pense qu'on verra quand même Knut au prochain épisode du coup je vous propose juste ici la revue du prochain épisode l'épisode 5 de la saison 2. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.